Bonjour les gens, les colises du monde des jeux de société avec la localisation d'un jeu et on va réaliser une interview de quelqu'un qui a localisé un jeu il n'y a pas longtemps, c'est Morgane de Super Meeple. Bonjour Morgan. Bonjour. Morgane, chez Super Meeple, est-ce que ton métier c'est de faire des localisations Non. Toi tu es ce qu'on appelle en bon français Community Manager. T'as vu mon accent Magnifique. <rire> T'as pas le droit de commencer à te moquer <rire> Ah oui, au fait, pour les, les gens qui regarderaient la vidéo, euh, je la connais un peu, Morgane, donc euh, il n'y aura pas de vouvoiement de vigueur ou de je sais pas quoi. Donc, Morgane, chez Super Meeple, t'es community manager. Oui. Et pour résumer, ça veut dire que tu t'occupes des réseaux sociaux. Est-ce que tu veux en parler un petit peu euh, Oui, je gère des réseaux sociaux depuis juin chez Super Meeple. Du coup, les trois réseaux principaux Facebook, Instagram et Twitter. Ok. Que viens-tu donc faire dans cette galère à localiser un jeu C'est un truc en plus alors euh, Oui, c'est une mission en plus. Et euh, du coup, on m'a proposé ça. Enfin, Charles Amir, euh, le patron de Super Meeple, euh, m'a proposé de faire ça sur euh, Caldera Park pour euh, ma toute première fois. Et euh, bah, du coup, je me suis lancé dedans. Ok. Localiser un jeu, on va justement un peu voir ce que c'est dans le détail. Euh, je remercie Morgan et Super Meeple qui m'ont envoyé les fichiers et donc, la localisation du jeu, c'est Caldera Park. Alors, localiser, si je résume un peu, c'est prendre un jeu dans une langue étrangère et le passer en français, c'est ça Oui, c'est ça. Alors, Caldera Park, tu veux en parler un petit peu Caldera Park, c'est la suite de Savannah Park qui est sortie cet été chez Super Meeple. Euh, donc, on est plutôt sur du jeu familial. C'est un jeu de Michael Kreising et Wolfgang Kramer. Et du coup, on part... Euh... Alors, dans Savannah Park, on est plus dans la savane. Et du coup, dans Caldera Park, on part euh, sur euh, en Amérique du Nord. Alors, on va mettre quelques images tirées de BGG de l'original, qu'on voit un peu. Donc, il y a de la pose de tuiles, c'est ça Ouais, c'est de la pose de tuiles. Alors, un peu plus complexe, du coup, que Savannah. Euh, mais on garde les mêmes Principe que Savannah Park avec euh, les lacs, euh, le décompte par famille, euh, par animaux regroupés, mais on est sur le même principe. Ok, alors le but bien sûr de cette vidéo, c'est pas du tout de parler du jeu en lui-même. Mais on va parler de la localisation, du tout le travail qu'il y a derrière, pour que, euh, notamment Super Meeple, quand ils le font, quand ils localisent un jeu, euh, on puisse un peu en profiter, euh, nous, côté euh, francophone. Donc là, on ne va pas rentrer dans le détail du jeu du tout. On va parler de la localisation, le travail de localisation. Euh, J'ai une petite question déjà en premier. La localisation que vous avez, c'est une localisation française ou francophone en fait, on va distribuer après le jeu en France, en Belgique, en Suisse et au Canada. Oh, cool. Comment ça commence la localisation Ça veut dire que je suppose que Super Meeple, vous faites euh, ce qu'ils appellent en bon français aussi. Il va falloir que je trouve des termes français Du sourcing, ça veut dire que vous faites des recherches de jeux euh, qui vous plaisent Toute la partie technique là-dessus, je pourrais pas t'aider trop. tant <rire> dire trop. Euh, après, tout ce que je sais, c'est qu'Aldera, bah, comme c'est la suite de Savannah et qu'on avait déjà euh, localisé Savannah, coup, je pense que ça a été la logique de l'embarquer aussi euh, en France. Et euh, mais après, toute la partie technique, euh, comment ça se passe, pour récupérer euh, la localisation, je pourrais pas te dire. Oui, c'est la partie contrat, etc. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mais l'idée, c'est plus que Super Meeple, je pense, euh, voit un jeu qui leur plaît. Oui. Et après, contacte les auteurs ou l'éditeur pour récupérer les droits francophones. Oui, c'est ça. Et donc, toi derrière, tu récupères quoi Des fichiers, c'est ça euh, Moi, derrière, je récupère tous les fichiers euh, donc, qui sont en euh, enfin, fichier Adobe. Photoshop ou InDesign. On envoie tous les fichiers du coup en traduction. Dans Caldera, il n'y en avait pas beaucoup, il n'y avait que la boîte et les règles, il n'y avait pas de cartes, il n'y avait pas tout ça. Ouais. Du coup, on envoie tout ça et après, moi je récupère du coup les fichiers traduits et euh, les fichiers euh, bah, pour travailler dessus et pouvoir les modifier pour les passer en français. Ok, alors on va montrer déjà la boîte originale ouais. et la petite surprise, c'est qu'une localisation, normalement, en gros, je schématise à l'extrême, hein, mais... Euh, vous prenez le texte en anglais, vous le supprimez, vous mettez le texte en français à la place. C'est ça. Sauf que là, on voit à l'écran que la boîte originale n'est plus la même. Ça veut dire que vous avez fait un travail d'illustration en plus oh Ouais, c'est Fabrice Weiss qui a repris la couverture, ouais. qui est quand même plus jolie. Mais il l'avait déjà fait sur, sur Savannah. Il y avait déjà des remarques hein, sur BGG, j'ai trouvé ça. Poser la question si c'était la couverture finale. Donc vous, vous avez refait la vôtre et je suis d'accord avec toi les plus jolies maintenant donc là ça veut dire que l'illustrateur il fournit une nouvelle image oui on a Antoine on va le citer oui Antoine du coup de Transludis Antoine te donne en gros la traduction de tout oui, ce qu'il a fait avec les, les, les règles etc et toi pour simplifier en 4 minutes 30 tu copies-colles d'un côté à l'autre 4 minutes 30 ouais peut-être pas mais oui, oui, en gros, je bascule tout ce texte qu'il a envoyé en, en fichier euh, dans, dans le livret de règles. Alors, on va commencer par le début, puisque là, si on regarde bien, on a une boîte en 3D et tu travailles, on est d'accord, sur des fichiers, puisqu'en fait, la boîte, tu l'as pas encore vu qu'elle n'est pas encore été fabriquée. Oui, je travaille sur des fichiers à plat, du coup. Je travaille pas sur le fichier 3D directement. Donc là, c'est le fichier à plat original Oui. Donc on voit bien en fait les éléments qui vont être découpés, là le rouge je suppose. Oui et cette... voilà, tu as les trucs de coupe et les marges de, de fond perdu. Les marges de fond perdu c'est quoi C'est par rapport à la pliure de la boîte euh, ouais les fonds perdus c'est la marge de sécurité entre le, le visuel qu'on a vraiment besoin et si jamais il y a un problème d'impression que ça puisse quand même prendre sans laisser de don. Ça veut dire que c'est le, le, ce qui dépasse en vert là mm. Donc ça c'est l'original, vous avez le dos de boîte. Tu le devant et le Ouais. Et donc toi, ton premier travail, alors tu commences par quoi justement euh, alors là pour le coup j'ai commencé par le livret de règles ouais. D'accord donc là en fait tu fais exprès pour me <rire> contredire en fait pendant l'interview on est d'accord euh, Moi je commence alors, par les boîtes commencé par la boîte à plat <rire> Non non quel escroc Bon bref on va commencer par la boîte à plat on imagine Pourquoi t'as commencé par le livret de règles en fait Parce que pour moi c'était la facilité D'accord C'était euh, le, le truc pour lequel j'étais le plus à l'aise Et donc là on a le, le, la nouvelle boîte avec l'illustration que tu as intégrée, oui. le petit logo Super Meeple, et tout le monde sait très bien que quand il n'y a pas de petites... Euh, c'est quoi des étoiles au-dessus Il y a un super héros, il a son masque, et du coup, ça veut dire que c'est la localisation. Voilà. Et bien sûr, on a le fichier d'Antoine qui explique Annika LR est illustratrice. Donc en, en VO, on l'a là. Et donc là, on a le texte que tu as remis, toi. Oui. Et donc, tu es obligé de t'embêter à refaire tout ça, là Comme l'âge, les joueurs, oh. les machins, tu as, as tout à... Alors, vérifier de partout, dont les textes qui sont sur le côté. Donc là, toi, tu refais ton autre... Euh, comment tu appelles ça Un fichier à plat, c'est ça Une boîte euh, à plat Oui, la boîte à plat. Oui. Ça a peut-être un autre nom particulier, mais... Oui, non, boîte mais c'est pas plat. grave. Hein. Donc, c'est avec ça que l'imprimeur, il va créer la boîte de jour. Ouais. Lui. Ensuite, à partir de la boîte à plat, toi, tu crées la boîte 3D. Oui. Donc là, c'est juste entre guillemets du Photoshop. C'est ça. Mais du coup, j'ai un peu galéré. <rire> parce que c'est la première bah ouais oui et euh, ouais, puis en plus en se basant sur les fichiers euh, allemands du coup enfin les fichiers de l'éditeur d'origine et en fait les parties enfin, les parties latérales de la boîte étaient euh, bah, ont été à modifier aussi vu qu'on avait modifié la boîte ouais. et du coup bah ça ça semblait pas super joli donc euh... Ouais, non, mais c'est bien. Mais c'est vrai que je pense que quand tu débutes, euh, et puis ça va être l'illustration qui va être utilisée partout. toi. Oui, après, voilà, hein. la boîte 3D, elle part pas chez l'imprimeur, c'est vraiment juste pour euh, bah, tous les affichages sur internet. Les boutiques, euh, les revieweurs, les, ben, les distributeurs. Euh. J'ai mis l'image sur euh, MyLudo et on a. Voilà, mais c'est la boîte encore. Euh... Ah non, c'est la boîte française. Non, non, c'est la nouvelle. Donc c'est cool. On a fait les boîtes et maintenant on attaque les règles. En dernier. Ok. <rire> je te jure. Donc là, tu as les règles VO, oui. donc les règles VO, toi tu reçois le fichier avec euh, toutes les... Ouais, toutes les zones, ouais. Ouais, ouais. donc après, euh, c'est beaucoup du copier-coller, hein, de toute façon, de base. Alors, comment tu t'en sors avec euh, le fichier d'Antoine Parce que là, en fait, je vois qu'il y a des numéros. Bah Antoine, il fait ça très très bien, parce que du coup, il met tous les numéros... <rire> Ben c'est bien Ouais, j'ai vu en fait, il met des trucs en vert, c'est ça Ouais, et puis il met les numéros des pages, euh, les blocs, où ça va, et puis ouais, il te met toujours, la... en rouge, il te met toujours la version euh, du mot en... en anglais, en fait. Oui, comme ça, en moins, après, tu sais que t'as plus qu'à remplacer ça par... Euh... Ouais. Ok, ouais, ça lui fait du boulot, en fait. Euh... Mine de rien, Antoine, alors que comme tu dis, il n'y a pas, entre guillemets, grand-chose, il n'y a que la règle. Oui, là, il n'y a que la règle. Mais autrement, il serait obligé de te mettre euh, carte numéro 27... Euh... Ouais c'est ce qu'il fait du coup pour d'autres documents, bah oui, j'imagine. <rire> pour d'autres localisations euh, il met les numéros des cartes et puis euh, il marque la traduction dessus. Après euh, le problème du français par rapport à l'anglais c'est que les phrases sont beaucoup plus longues. Alors l'avantage par contre peut-être c'est qu'Antoine entre guillemets c'est un professionnel qui fait, je sais pas s'il fait que ça mais beaucoup beaucoup de jeux société donc je pense qu'il a l'habitude de savoir, faut pas dépasser pour que la carte, mais, mais après a... t'es limité quand même. Oui, tu es limité, et puis même au pire des cas, euh, c'est à moi après derrière de, de modifier la mise en page. Mais euh, dans tous les cas, je préfère que lui fasse une traduction, que ce soit nickel, et que ça soit compréhensible, quitte à devoir bouger la, la mise en page des règles derrière. Alors justement, les règles. Donc là, on a les règles en anglais. Donc là, on a les règles en français. Oui. Donc ça, c'est ton fichier que tu vas mettre en PDF à la fin. Oui. Alors, est-ce que tu as fait des modifs beaucoup ou tu as fait, entre guillemets, as pu te contenter de copier-coller euh, Non, bah après, il y avait des réajustements euh, au niveau des tailles des blocs parce que bah, le texte en français était trop long, mais euh, j'ai pas eu grand-chose à modifier dans, dans celui-là. Puis en plus, comme le plateau, enfin, euh, tout ce qui est plateau, fils de score, il n'y a aucun mot en anglais dessus. Donc, là, c'était vraiment que se baser sur le texte de, directement et pas des visuels. Alors que dans d'autres localisations, bah, tu peux avoir euh, les plateaux des joueurs où il y a plein de textes dessus, donc il faut tout modifier, les rebasculer après dans le bon fichier. Ça, c'est ce qu'on appelle des liens et du coup, bah, il faut les, les re, remettre en concordance avec. Oui, tu tout le travail à faire dans ce cas-là. Après, derrière, euh, le travail de localisation. Donc, tu vu toi as, tu, tu crées ces fichiers là et en gros ça part à l'impression euh, Ça part en relecture avant. <rire> ah bah oui Donc euh, on fait des appels à, à relecteurs euh, sur Twitter régulièrement. Pour Caldera, on l'a pas fait, je crois. Non, on l'avait pas fait, on l'a juste relu en interne. Donc là les relecteurs, c'est euh, souvent des, des, des bénévoles qui font ça, mais Super Meeple met au moins leur nom à la fin, quand il y a des relecteurs. Donc c'est trop classe quand il y a ton nom dans la règle de jeu. Caldera euh, Park, du coup, on a, comme il y avait très peu de texte, enfin, il y avait que les règles de jeu. Et du coup, on avait fait qu'en interne, donc on était tous les trois à relire. Euh, après, oui, on met toujours un mot pour eux dedans, pour ceux qui nous aident. Mais, euh... Et puis Antoine, bien sûr, qu'on rajoute pour la traduction française. Après, derrière, vous, vous décidez d'un moment pour le sortir. Donc ça veut dire que je suppose qu'après, il faut faire un... Tu as des délais à tenir pour pouvoir les envoyer les fichiers pour que l'usine est fabriquée et que vous les ayez à la date prévue Ouais, alors il y en a où il y a plus de temps que d'autres. Bah j'imagine. Là pour Caldera, ça va, j'avais une bonne marge quand même. Euh, les fichiers sont partis assez tôt. Euh, mais du coup, nous en France, on vise une sortie de début 2023, enfin premier trimestre 2023, dans l'idéal avant Cannes. Okay. Et du coup, bah comme les transports sont de plus en plus longs, et que la production, bah, elle a un peu rallongé, bah, du coup, il fallait prévoir bien en avance pour être sûr de les avoir au premier trimestre, en sachant qu'on n'est jamais sûr, quoi, mais, euh, mais c'est ce qu'on vise. Au niveau de Caldera Park, alors peut-être la question est les plus globale sur les localisations, mais là, dans Caldera Park, vous avez rien changé au matériel Non. On n'a rien changé au matériel, euh, à part la couverture, du coup. Oui. Euh, après, les localisations, euh, c je sais pas s'il y a souvent du changement de matos dedans. Justement, je reviens un peu sur la qualité d'édition. Est-ce que là, vous avez quand même, quand même pris une décision, moi, je trouve importante euh, que je trouve bien parce que c'est vrai que l'illustration euh, de refaire l'illustration de la boîte, moi euh, à titre perso, euh, selon mes goûts, fallait la refaire. Et apparemment, sur BGG aussi, ils étaient d'accord. Mais ça veut dire qu'on pourrait imaginer que dans la localisation, vous ayez des problèmes, je sais pas, de lisibilité sur le plateau. Alors, je pense un peu à un concurrent, mais on euh, dire Yellow, qu'on fait ça sur euh, The Crew. Je crois qu'ils ont changé des, les cartes en fait. Mmh. Et est-ce que vous, c'est pareil Vous pouvez vous dire, bah en fait, on va localiser, mais on va changer, alors pas le, pas le jeu, mais changer une tuile, changer un truc, changer les couleurs. Ou... Dans l'idée, je pense que c'est possible. Après, ça dépend des idées. Aussi et de ce qui a été décidé de base à la localisation. Et les règles en elles-mêmes euh, Est-ce que ça vous arrive aussi de les reformuler complètement Ou euh, vous avez de la chance à chaque fois de tomber sur des jeux qui sont bien expliqués dans les règles euh, Non, non, on rajoute euh, un peu à notre sauce euh, aussi. Oui, ok. Euh, Antoine, du coup, il nous met aussi des remarques quand il connaît les jeux euh, en question. Euh, il met des remarques en disant que ça serait mieux d'expliquer ça comme ça, ou ça comme ça, et puis après, bon, on valide ou pas. Après, pareil, quand ça part en relecture, des joueurs euh, qui ont vraiment euh, l'habitude du jeu de base, par exemple sur une extension, qui enfin, vont nous dire que ça serait mieux formulé comme ça, ça serait euh, plus logique aussi de l'expliquer comme ça pour être sûr de ne pas avoir d'autres questions derrière euh, qui reviennent sans cesse sur tel ou tel jeu. Quoi. Non, non, mais oui, c'est intéressant, c'est ça qui est, qui est le but aussi. Mais non, on fait pas du mot pour mot, alors Antoine en fait quand même, enfin voilà, il, il traduit la, la version qu'il a, après il réajuste aussi. Euh... Pour que ce soit dans le même langage qu'en France, quoi. Enfin, dans le monde ludique en France, quoi. Ça te fait quel effet de revoir ton fichier Ça fait longtemps que tu l'avais pas vu. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Ça va T'as pas revu de boulettes quand, quand tu le vois un peu à l'écran Non, ça va là, ça a l'air d'aller. <rire> Maintenant, j'ai hâte d'avoir la boîte, la vraie boîte dans les mains. Bah oui, alors c'est ça en fait la question derrière. C'est que toi, t'as eu la boîte, euh, euh, l'original, oui. et donc le travail de localisation, on se dit bah c'est bon, c'est fini quoi. Ça a été envoyé au temps, on va recevoir les boîtes, on va les vendre. Eh ben non, il y a une petite étape intermédiaire, je crois, c'est ça euh, Oui, on reçoit la boîte de pré-prod. Ok, Donc, ça, c'est une boîte qui a été faite par l'usine définitive, mais qui vous est envoyée, je crois, par avion, c'est ça oui, oui, elle est envoyée par avion. Et... Donc, il y en a quelques exemplaires. Euh, on n'en envoie qu'un seul. Ah, carrément. On reçoit qu'une seule boîte euh, pré-prod. Et en fait, il bah, faut vérifier euh, intégralement le matériel dedans, euh, les règles, que tout soit OK. Parce que du coup, bah si on leur dit que c'est bon, ils impriment euh, toutes les boîtes qui ont été commandées. Est-ce que, par exemple, les... quand on a montré tout à l'heure les. J'ai déjà oublié le nom, euh, mais les marges de je sais plus quoi, là, ton mmh. truc vert, comment t'appelles ça Les fonds perdus. Ouais les fonds perdus. Ça veut dire que ça, ça fait partie des vérifications que tu dois voir sur ta boîte pour imaginer que l'illustration soit de côté, ou, ou qu'ils aient coupé le logo, ou que... Ouais, on doit voir, voilà, si c'est bien calé, s'il si n'y a pas de blanc. Après, là, les traits verts que tu montres, euh, c'est la pliure, en fait. Oui, ok. Ça, c'est avec la puie de la boîte, donc ça, nous, on va faire gaffe que ça déborde pas des deux côtés. Euh, voilà, on va recompter 40 fois le matériel qu'il y a dedans, pour être sûr qu'il manque rien, parce que du coup, bah, une fois qu'on dit oui, ils assemblent les boîtes et ça part quoi Oui, il faut être sûr. Hein. Donc, voilà, il faut être sûr de, de nous, être sûr qu'il manque rien dans la boîte. Donc on recompte 20 fois, on relit 20 fois les règles, et puis, euh, et puis après, bah, on dit que c'est bon. Ouais, ouais parce que ça être là euh, as un peu la pression je pense parce que tu envoies ton fichier bon si tu te rends compte qu'il y a une grosse boulette euh, bah, justement avec cette boîte de pré-prod, tu peux encore ajuster je suppose c'est ce que tu me dis. Tu peux si vraiment il y a un gros problème tu peux ajuster après généralement c'est. Si une phrase est mal est mal est mal formulée tu la tu laisses passer quoi. On la refait pas. Oui, voilà. ouais mais en fait, quand tu reçois cette boîte-là, généralement, le... toutes les boîtes sont déjà imprimées. Ah oui, d'accord. Tout est déjà quasiment imprimé. C'est juste que ça reste la phase d'assemblage, en fait. Donc, ils vont plier les boîtes et tout assembler. Oui, parce donc. que quand on me parle du la boîte à plat, c'est vraiment... Euh... Alors, je pense que personne n'imagine qu'on a... Un qu'on qu a des machines qui permettent d'imprimer sur des boîtes en carton euh, déjà pliées, mais en fait c'est imprimé sur du carton à plat, et après c'est plié. Et donc le réglage des boîtes, justement, si tu veux, la boîte fait 50 cm ou 51 cm de côté, bah, je suppose qu'ils sont obligés de régler leur machine, et c'est là que, justement, toi il faut que tu vérifies qu'elle est hyper bien calée pour que le pliage soit nickel. Ouais. Et le collage, tout ça, ouais, ouais en fait, tu dois va être presque limite avec une loupe pour tout vérifier de partout, quoi, parce que... Ouais, tu vas quand même pas avec la loupe. Non, <rire> non, non, mais dans le principe... Euh, tu un peu de pression au sens de, de tout revérifier trois fois, comme tu dis, compter 20 fois les, les pièces. Oui, après, voilà, s'il y a des petites erreurs dessus, c'est pas dérangeant. Si c'est, voilà, des toutes petites erreurs, après, voilà, s'il manque du matériel dedans, s'il y a quelque chose qui est mal imprimé, euh, voilà, on y refait faire euh, tout de suite, quoi. Donc là, juste pour donner un peu une idée du délai, à peu près, alors, sauf si c'est secret défense, hein, mais tu as envoyé les fichiers quand Alors, les, la base des premiers fichiers, ça a été euh, mi-juillet, les fichiers définitifs 5 juillet. En mi-juillet c'est au sens en interne pour relecture, etc. Ouais, Et les définitifs, ça. ceux qui partent dans l'usine de production. Oui. Et donc, tu sais quand est-ce que vous allez à peu près recevoir la boîte de pré-prod Normalement ça devrait plus trop trop tarder. Avant la fin d'année. Normalement, oui, avant la fin d'année, parce que du coup, il y a deux mois de transport minimum. Ah oui. Mais euh, oui, je pense que d'ici la fin de l'année, on aura déjà la première boîte. Et donc, c'est ton premier jeu localisé. Oui. <rire> <rire> Est-ce que tu te projettes un peu dans le moment où tu auras ta boîte de pré-prod Non, parce que c'est peut-être pas moi qui l'aurai, donc euh... <rire> pour le coup c'est voilà, peut-être euh, une des deux autres personnes qui l'aura, sur la mire euh, je sais pas encore où elle va partir la boîte à sur la surprise <rire> Je pense que ça doit faire un autre chose hein, quand les, les boîtes vont sortir ou euh... même quand tu vas communiquer sur le jeu parce que vous avez communiqué, ça c'est officiel et. et déjà à l'annonce, tu hein, te sens pas bien de partager la boîte en 3D, j'espère que j'ai pas fait de bêtises dessus que tout va bien <rire> donc euh, non, non, je suis super content en tout que voilà après depuis il y en a eu plein d'autres donc c'est encore plus cool oui oui mais c'est vrai que c'est intéressant quand c'est bah, il est comme comme toutes les premières fois quoi ouais. au niveau de tout ton travail là de localisation c'était quoi le plus dur pour toi sur quel des ouais la... Alors c'est pas du coup la, ouais, la localisation directe, c'est pas les règles ou la boîte, c'est la boîte en 3D. Ok, c'est la partie technique parce que c'est la première fois que tu le faisais. Ouais, c'est ça, c'est vraiment euh, la partie technique, les perspectives, et puis assembler pour que ça matche bien sur les bords et tout. Donc... Oui, parce que là si je reprends, euh... Alors, je vais reprendre dans le détail, mais je trouve ça juste génial. Je t'avoue que avant de vouloir faire cette vidéo, je regardais pas autant les, les boîtes, où, voilà, mais là on est d'accord que le côté de boîte, c'est toi qui as décidé de mettre la montagne à cet endroit-là et de couper mmh. à cet endroit-là. Oui. Tu aurais très bien pu... Euh mettre la marmotte à la place ou mettre l'arbre bah à la base j'avais mis la marmotte sauf qu'elle ne me plaisait pas <rire> <rire> non mais en fait ça, ça, ça rendait pas joli en fait la marmotte sur le côté parce que ça faisait tout décaler que là je me dis normalement voilà il y a la continuité de la montagne et, et ça peut faire sympa puis ça a permis de mettre le calderin en haut et de, ouais. et de caler le truc et là je remarque en plus vous avez le c'est pareil, je n'avais pas regardé ça avant, mais vous avez la version pour ceux qui rangent en vertical et pour ceux qui rangent en horizontal. Toujours. Oui, donc tu as quand même hein, des vrais choix, on va dire. Euh, alors, au niveau technique, c'est une image que tu déplaces sur un calque, hein, oui. donc c'est pas compliqué. Par contre, euh, le choix esthétique, là, c'est autre chose. Mmh. Tu vois, là, à la base, typiquement, ce que tu es en train de montrer, euh, à la base, j'avais mis le ciel dessus, ouais. sauf que le ciel ne rendait pas bien du tout. <rire> D parce qu'avec la pliure sur le, le devant de la boîte ça faisait pas très joli ça avait peur du coup qu'elle qu'à l'impression que ça fasse une bêtise avec les deux ciels qui se collaient ah oui, ok. En fait, qu'il y a un, du style une couleur qui change ou un ouais. ou un, un raccord qui se fasse pas bien. C'est ça. Après, ça, c'est des petits détails euh, peut-être un peu futiles, mais... Euh... Non, non, c'est ça que je trouve intéressant. C'est justement ce, ce petit genre de choses que moi, je regardais pas avant. Tu te dis, bon, bah voilà, ils ont mis l'image, voilà. Mais le choix de le cadrage et tout ça est important. Parce que l'illustration... Et donc là, si on regarde aussi, on a justement, par rapport à l'original, on a rajouté Fabrice Weiss qui est Weiss ou Weiss Je sais pas. Ah, moi, je dis « oui. Bon, bah, alors, il mettra ça dans les commentaires si on a accroché son nom. Mais oui, on l'a crédité, bien sûr, sur la boîte. Sur la boîte originale, on n'a que l'illustratrice. Donc là, la seule chose qui a changé, on on a dit par rapport à l'illustration, c'est la boîte. À l'intérieur, rien n'a bougé. Oui. Ok. T'es content de ton travail On verra à la sortie. <rire> la petite pression. Non, quand j'aurai la boîte de, de pré-prod. Mais, euh... mais oui, dans l'idée, oui, je suis contente d'avoir réussi à faire ça, oui. Après, euh... Oui, parce que c'est un travail, en plus, bah, que tu vas faire chez Super Meeple, je pense. Mais c'est mmh. euh, ce que tu m'as dit, euh, hors antenne, comme, on, comme disent les pros. Puis comme tu as dit tout à l'heure, tu en as fait plusieurs d'autres. Oui, depuis, ouais. J'en ai fait euh, plusieurs d'autres bah, qui ont été hein. donc je peux te les dire. Hein. Euh, Vas-y, ouais. Il y a eu euh, bah, les nouveaux détectives d'Excape. Mmh. Bah, il y a eu la promo, euh, le plateau promo Dark Nova. Il y a eu l'extension de The Artemis... Project et euh, après les autres, je pense que j'ai pas le droit d'en parler en fait. Quand tu me parles de que tu as des, euh, des jeux que tu n'as pas le droit d'annoncer, ça veut dire que là, par exemple, pour Caldera Park, tu as fini tes fichiers euh, fin juillet. Et donc, tu as fait l'annonce quand sur les réseaux sociaux euh, Début. août Ah oui, donc là, c'était collé. Mais ça veut dire que tu vas avoir des délais plus longs euh, oui, c'est possible. Ok. Après, il y en a qu'on annonce avant de, avant de faire des localisations. Là, typiquement, on a annoncé Obsession. Ouais. Obsession. La localisation n'était pas commencée quand on l'a annoncé. D'accord. Ok. Donc c'est plus des règles de d'édition et puis de... de quand vous voulez euh, que ça sorte entre guillemets, parce que ça sert à rien d'annoncer non plus un truc trop à l'avance, je suppose. Euh, ça sert pas à grand chose de l'annoncer trop tôt. Après, euh... il y en a aussi qu'on a annoncé euh, juste avant les scènes. Pour que les gens puissent acheter ou pas ou. Euh... Ouais, ouais. Voilà. Pour ceux qui voulaient attendre la version VF, euh, la... la version qu'elle allait bien arriver euh, d'ici peu, quoi mais euh, bah, là du coup c'est pour euh, Terra Nova. Terra Nova je l'ai annoncé avant Essen parce qu'il était, je crois, en vente à Essen. D'accord. Et du coup bah, on a prévenu que oui, on allait faire la version française euh, l'année prochaine. Et la boîte de Caldera part je suppose qu'on te l'a envoyé l'original quand tu as travaillé dessus euh, Je l'ai eu après. Après Oui, je ne l'ai pas eu euh, pendant que je travaillais dessus. Ah, c'est frustrant ça Elle est arrivée après, mais c'est surtout que quand elle est arrivée, j'ai eu mon petit espoir que c'était la version française. Ah oui, carrément et, mais du coup, j'étais pas la seule, parce hein. que du coup, même lamire il m'a demandé de vérifier le contenu de la boîte. Alors je lui ai dit que bah non, c'était la version VO, c'était pas la VF, donc même lui, je pense qu'il a pensé que ça pouvait déjà être la VF. Mais elle est arrivée euh, entre mi et fin août. D'accord. Donc euh, comme on avait déjà envoyé les fichiers et tout, euh, on s'était dit peut-être que, mais non, non, c'était une, une VO. Oui, parce qu'en fait, il faut expliquer que par rapport à certains jeux où Super Meeple, je suis à l'extrême, mais pourrait le traduire deux ans après sa sortie, euh, là, en fait, vous avez décidé de le prendre alors qu'il n'était pas encore édité du tout. C'est ça. Il n'était pas encore sorti. Du coup, on l'a présenté pour la première fois à Vichy, au festival des jeux à Vichy. Donc là, ça veut dire que la décision qui est prise, elle est prise sur des protos, sur euh, des, des essais euh, du style tabletop, tabletopia, etc. Oui, des essais en ligne. Euh... Après, il y en a d'autres qu'on essaye en physique, comme ça. Mais euh, là, tu vois Obsession, par exemple. Euh, bah, lui, c'est un jeu qui est déjà sorti un petit moment. Oui, voilà, c'est ça. Donc euh, du coup, voilà, il y avait déjà une boîte VO qui existait, euh, voilà. Ok. Donc là, ça veut dire que je suppose que la prochaine étape, c'est la boîte de pré-prod alors Oui, prochaine étape pour Caldera, c'est la pré-prod. Donc sortie logiquement Premier trimestre 2023, ben, pour Canon on va dire. Tant que j'y pense, parce que c'est pour les gens qui vont croire que je fais de la pub gratuite pour Super Meeple, c'est à ma demande, l'interview. Donc je ne... Oui. je ne touche pas d'argent pour euh, <rire> <Non>. supporter Morgane <rire> en interview. <rire> Tu l'as même réclamé quoi. Oh, bah oui, je trouvais ça intéressant quand on a.. Ah bah on oui. échange un peu tous les deux. Quand on a parlé, je trouvais ça intéressant de... Oui. de rentrer dans le détail. Et par contre, je vais pas te mettre la pression, mais je l'ai lu la règle, parce que je voulais pas. Je me demande si je vais pas le faire juste pour te mettre la pression, pour te dire j'ai trouvé une... une coquille à la page 4, un truc comme ça. Ah mais tu peux, mais c'est trop tard <rire> On s'arrête là Bah je sais pas. Bah ouais, moi j'ai pas spécialement d'autres questions. Okay. Merci beaucoup Morgane avec plaisir, merci à toi. Pour cette petite interview, c'était la première en plus que je fais. Quel honneur. Bah <rire> oui, oui, j'ai pris la meilleure. J'ai pris la oh. meilleure. Euh, ben bah voilà, c'était la localisation. Donc, pour les coulisses du monde des jeux de société, une chose importante, achetez des versions VF de vos jeux. Comme ça, en fait plus agréable pour tout le monde et ça fait travailler les gens qui font la localisation. Merci Morgane, à une prochaine. Avec plaisir, merci à toi. Salut, à bientôt. c'est que on parle un tout petit peu de toi au début et puis après on rentre dans le vif du sujet oui. par contre t'as le droit d'avoir ta voix normale hein. oui ouais c'est mieux déjà <rire> ah y est t'as la... le track qui arrive ou pas non ça va oh, menteuse <rire> ça s'entend ta voix <rire> tu laisses pas ça hein <rire> si si si, si j'en ai non, rien à foutre et donc ça va être caldera parc je suis désolée Quoi J'ai mon chat qui veut sortir, elle est en train de gratter à la porte. Bon va, vas-y, ah, ça commence. <rire> allez file, allez, hop, hop, hop, allez. Hop, je vais pour le dans les fichiers, on va la refaire. Essaye encore. <rire> Sauf que je suppose que ça se fait pas en 3 minutes non plus, quand t'as pas trop l'habitude. <rire> c'est horrible. <rire> bah t'as le droit de le dire que t'as un peu galéré pour ta première, c'est pas grave. C'est horrible de me faire ça. Ça, tu pourras couper. Oui, crois. on va couper ça. Hein. Mais putain, tu m'as fait un coup de. Un coup, Carl. J'étais assez quoi ce fichier de règle où il y a tout en anglais Pas la réponse. Tu sais pas <rire> Non. Mais c'est pas grave parce que je me débrouillerai soit au montage, soit je mettrai un truc. Euh, ça, tu couperas aussi. Hein. Euh, oui. Tant que je cherche. Attends. Je te... <coughs> ah Calme-toi. Qu'est-ce que je voulais dire d'intelligent parce que je dis toujours des trucs intelligents à la fin